Salut, ça va et toi Fais gaffe. Ouah Coucou les gens, comment ça va C'est Blacky. Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live assez attendu parce que voilà, des fois, faut bien changer ses habitudes par Minecraft. Je vais d'abord mettre la cam. Mais cette fois-ci, les gens, je suis pas tout seul pour une fois. Je suis accompagné de Anto, autrement, qui, autrement appelé Gamers du 76 YouTube, et de. Euh, J'aime les chips, enfin je mange les chips. Comment ça va ah bah, Salut les 2013. Nouveau <rire> petit live sympathique sur un jeu qui s'appelle Muck. Muck. Oui, c'est bon, vous êtes tous là. Où est-ce que vous êtes où Ah Ah Anto Ah Ah Oh ah, non, la ah, fille de pute Un ah. <rire> <En rire> caillou, caillou. Comment Comment on casse des arbres Faut un caillou, Bégoïne. Et bah je Attends. vais... Je donne le caillou, oh, voilà. le bâtard. Qui m'a pris mon caillou Ouais... On oh, va dire qu oh, oh. Mais qu'est-ce que t'as fait <rire> coup, Sale le coup. cou le coup. <rire> <rire> Mais je savais pas, moi <rire> Cours, <rire> coure, <rire> cours, cours, cours, cours. <rire> Il dorme. Je savais pas. T'as un caillou dans la tête, comment ça se casse mourir mourir. Je le pas. Ah c'est est des mecs génial. génial. Fallait me moi. Laki, qui rentre oh, dans la maison. Quelle maison là C'est pas pour Non non Je le savais pas moi. Fallait me prévenir. C'est pas moi. Sur lui. Ouh là c'est pas moi. Oh, non ma maison. Oh, mais je savais pas, moi, fallait me prévenir, oh là, là Mais il a, il a, il a mis le 52 de PV. Je parlais, te parler, Anto. Je sais pas parler. Mais c'est pas, mais c'est pas moi qui... <rire> je peux plus, plus sprint, je suis mort. <rire> mais c'est une merde. Voilà, c'est bon, normalement. Donc cette fois-ci, j'appuie pas sur le gardien. Non. Oui. <rire> tu fais On gaffe, faire. tu fais gaffe, maintenant. <rire> je sais que mon caillou, il mettait 0 dégâts à un arbre. C'est pas normal Ce matin, ah, bon. matin j'ai demandé à ma mère et elle m'a ramené 4 minutes Et moi le soleil il fait mal aux yeux en ultra dis donc Les amis, les amis bienvenue dans Minecraft, <rire> Minecraft Version 3.0 <rire> Ah non c'est pas une maison, est-ce que ça je peux faire E dessus ou pas De quoi euh, Ça De quoi euh, Start Battle non, non, non. non, OK, non, je vais <rire> okay, pas. en 2077. <rire> en ultra, le soleil il mal les yeux. Non, moi je suis en ultra et ça va. T'as, mais ah ouais. Oh, y'a des a des chiens pipés Tu peux les manger. Enfin, ça, se mangent. Mangent. ça se mange. Ah ouais ouais. Et surtout pas de gauche. Oui, euh, 5 5 toi une h parce que la nuit, il y a des monstres. Comment ouais. je comment je vais construire <rire> Wouah, peut sera dans la maison. Attendez. Salut, raté. Ça va Salut, ça va et toi Fais gaffe. Wow J'ai tout fait pour fabriquer une maison. J'ai tout ce qu'il faut. Vous inquiétez Après pas. On crie, on dirait, euh, on dirait R2D2. 2 wow <rire> <rire> Je vais me faire attaquer. Je vais mourir. Tout. Lui, rentre dans la grotte. Il y a de l'obamium. Pardon. Oh, Blackie, t'as très peu de PV? Oh, Essaye de trouver des vaches vite. Parce que les jours ils sont très rapides. Par contre, what the fuck, elle drop plus de viande. Oh. oh le voleur. Reviens par là. C'est toi qui as volé ma bouffe. C'est à moi maintenant. Ah, ça va. J'ai J'ai activé les collisions, c'est vrai. Je vais te monter dessus. <rire> non. Tu vas voir. Non, casse-toi. Casse-toi. Je vais pas mourir. J'ai un caillou. <rire> J'ai une hache. Merde. <rire> non, par contre, fais gaffe, à un monstre, y'a un monstre, monstre. Couvre-toi avec le Ok. Moi je découvre le jeu, je me fais une cabane. Obama. Obama. A côté de la plage en plus c'est parfait ça. Ouais. Obama. Comment je pose un mur en haut T'es vraiment en l'ice. T'es vraiment dans la ice. Y'a un méchant qui m'attaque. Il y a des monstres aux C'est ça Elle est où la grotte Tu vous plaît On va dans la grotte, vite, vite, vite, vite, vite. Y'a des monstres des monstres Ah il est là c'est que, que c'est bon Y'a des gobelins oh, <rire> <Non. Non. Non. rire> Est-ce que vous connaissez merde. Non La sponsorisation de base <rire> Une sponsorette château les gens Allez en toi Arrête si tu veux je te f... donne des chips, bon arrête, arrête, f... je te donne des chips Esquive Esquive <rire> <rire> Je ploute <rire> ah. Je pousse, nage, nage, boum. Attention, ils t'ont sorti le P.K. Mais c'est ça, je... Faut -y. une pioche pour... Vas-y, t'es un, un, un homme ou une meuf T'es un homme ou une meuf Fais gaffe On va te faire finir, là, quoi Aski, c'est pas la petite bête qui peut manger la grosse, hein. Est-ce que je récupère la maison ou pas euh vas-y. Sinon autant à agrandir non Ben ouais, normalement si on a les matériaux qu'il faut oui, on peut.. Bah ben, j'ai un un, un wood uh, wall, un wood wall, ouais, et après. quatre escaliers. C'est bien. Ouais, ouais ça va. Genre je fais une petite extension comme euh, comme euh, comme les extensions Google Chrome, t'as vu Ouais. <rire> et genre après normalement c'est censé passer crème. Oui. Vu que la maison elle est un peu penchée, ça va être compliqué de faire une extension à la Google Chrome. <rire> ouais je crois. Ouais. Alors, c'est bon, j'ai fini mon extension. Tu verras, elle est un <rire> ah, Regarde, att attends, faut que je mon mur. <rire> voilà l'extension. T'inquiète, ça fait une pièce en plus. Wow. Regarde. <rire> attends. Hop. Oh. Wow. Comment ça coupe On peut pas Attends, je vais modifier mon extension. <rire> Vas-y. Une, une belle maison Minecraft Euh ouais bah sur, main, viens, bah sur Minecraft ça va peut-être être plus simple hein. Au pire vais... comme dans Terraria <rire> Attends on va fight des boss comme dans Terraria <rire> Viens viens on fait une maison comme sur euh, reste voilà. Regarde l'extension nouvelle wow. Il nous refait un... A... un... <rire> ça a changé les Sims <rire> <rire> Qui a dit ça? Qui a osé dire ça? Oh, oh oh bon bah il va faire nuit hein! Bon, euh. <rire> bon, viens, viens, on se cache! Ouais, ouais. Ah oui, non, c'est vrai, il va casser les maisons! <rire> ça <rire> je te. Voilà, je t'ai fait un escalier, t'as vu que Bref, moi, faut que je continue. Ah, mais je peux pas! J'ai une hache et je peux pas casser des arbres, c'est incroyable! Une des comme dirait. Euh... euh. casser les cohébors! non, tu veux monter Oh non, tu as qu'elle dit une hache faut, je vous bouge oui. oui. oui. Est-ce que eux ils se sont gentils ou pas Tu pas, pas, tu pas, oh. pas. Arrête Arrête Casse-toi Casse-toi non. non Ils se mettent à deux sur moi je... C'est pas des vrais hommes Vous êtes des omelettes Est-ce que t'as compris la blague ou pas Casse-toi oui. Casse-toi vous dégâchez Casse-toi Non mais oh <rire> Mais toi, mais toi, qu'est-ce que tu m'attaques Viens pas chez moi, je vais t'asseoir ça. lui la tête. Ah, mais lui, mais lui, il est venant, lui, il m'a envoyé un truc dans la trou. J'avais plaisir. Viens, viens, je t'adopte, frère, viens, je t'adopte. Arrête de m'attaquer, je t'adopte. Je te jure, je te donne la meilleure vie de toute ta vie. Arrête Compris. Alors lui Pas moi. <rire> <rire> Comme <rire> Attends. Je, je voulais onde. pas dire que je t'aime à ta femme, je te jure, arrête. Attends, attends, attends, attends. deux ondes, deux ondes. Est-ce que tu veux peur qu'on parle Qu'est-ce Oh, il a pas voulu oh, m'écouter oh. Viens, viens, on parle et je t'adopte <rire> <rire> Arrête, je vais te mettre à la SPA, Jordi enfin, Bébé, Bébé, je t'aime oh. Arrête, Jordi, je vais te mettre à la SPA, Jordi <rire> <rire> Voilà, Jordi, ne fallait pas m'énerver Moi, je rigole pas avec toi, Jordi Oh, <rire> Oh, argent <rire> <rire> Non. je suis en train de buller comme dans minecraft t'inquiète <coughs> ah mais attends j'ai un casou moi je vais refaire le truc de bon minecraft <méris> minecraft 2021 oh tiens viens oh. <méris> j'ai fait une extension euh... j'ai fait une extension comme toutes les pubs google là pour à ce qu'il peut avoir des codes promo <rire> C'est pas sur Twitter plutôt qu'on a ça, les codes promo, aïe. Sur les vidéos YouTube moi j'ai des pubs avec des codes promo. Genre euh... Oh tiens, c'est drôle, j'ai une de faire moi. Ah, laisse-moi manger T'as une manger voiture Apple. On est sur GTA ça, est ou meuf C'est bon, bon, bon les pommes Lâche-moi Bâtard. <rire> <rire> Mec, viens voir <rire> l'extension Google gaffe. Chrome que j'ai so, fait tout, Fais gaffe Ouais, ouais, ouais, feuille gaffe hein Ouah mais attends, mais je vais me barricader moi <rire> Hop là <rire> C'est ma vraie sonette Pour information tu peux te dépasser ah, avec commentaire ouvert Ah bon Oui Vas-y, oh, oui, oui. vas-y Allez, Allez, sois mes mots sur des modes pour l'encourager Vie, vie, vie Vie raté sur Youtube Vie, vie Qu'est-ce qu'il je faire pour la patrie française Fais le bonjour Arrête Jordi, arrête, arrête, des arrête! Des <rire> Mais ça, c'est parce que j'ai tué le daron à Jordi, et du coup, c'est Jordi, il est venu se manger. <rire> oh. <rire> On voit le code promo là, euh, ONEI ou je sais pas quoi, le, la meilleure extension pour économiser de l'argent à skip. Il <rire> y a du flint et des, et des, et des haro, c'est bien. Il mm. y a aussi des pommes. Je les prends ou pas Ouais, je prends tout, je prends tout. Tu te réfléchis pas, tu prends tout. Wesh, wesh. Hey, guette ça, guette ça, frère. Oh, t'as un pantalon, t'as un pantacourt. T'as fait quoi Oh, putain, je croyais que tu avais vénère à un moment. Eh hey, ils mettent bien les maisons. Oh, hein. Merci, beaucoup, de gros has. Hmm oh, j'ai une pioche maintenant, c'est cool, ça. Oh, attends. -ce avec ce un iron bar. Quoi, iron bar Je trade avec le mec middle. Oh, là. Je tu as y dans de... leur village. ah. Mmh. Hein. Oh. Oh, ça... oh, on peut vendre euh, du bois pour euh, des gold. Ah j'ai vingt chutes de gueule maintenant Qu'est-ce que tu as putain Pardon non. Pourquoi il m'a attaqué Non tu l'as pas attaqué quand même Il est venu vraiment il a voulu m'attaquer mec Tiens arrête, je vais te mettre des coups de pioche, tête de ma mère, je vais t'arracher le crâne Ah putain ils sont trois Cavalier, cavalier, bah je vais mourir bon. mec Oh t'es mort Ah non, oh t'es mort Ah oh, t'es bon, viens me revive, bon, bon. me revive T'es où T'es mort où Pas loin Attendez ouais, attendez. Attends, je que là, attaqué, surtout là c'est ceux qui m'ont attaqué, c'est BD. Surtout le mec fais gaffe il a une saucisse lui qui met cher wow Attends attends <rire> là, Tu, tu, tu, tu me laisses le Ça temps d'aller à mon qui okay, a 26 pas de ma chambre parce que je les compte D'accord vas-y Donc est-ce que est-ce que on bouge pas pendant du coup 28 x 2 plus 3 secondes Ça fait combien 28 x 2 mmh. Ah, 56, ouais, ouais c'est 56. Ouais, 56. Ouais, 56, 56, ouais ouais, 56, ouais ouais Ouais, bah tu, tu me laisses 56, 59 secondes du coup, euh, du coup pour aller à mon frigo sans qu'on bouge Au moins tu, tu... voilà, et je reviens et je fais une blague drôle j'espère, d'accord attends, attends, deux secondes, je vais mettre le minuteur Ok Attends Et si je suis là en avance, est-ce que, est que je gagne quelque chose Non D'accord Ouais, ouais un truc, t'inquiète Ok Attends, du coup, horloge alors attends, je reste assis ouais. quand même pas que ça se tire de la batterie Je garde mon casque sur la tête Une minute, hop hop, hop Non, 59 secondes 59 secondes, ok 59 secondes C'est bon 3, 2, 1, GO Il va gagner des coups de hache Non, il va gagner bien mieux Il va gagner bien mieux Là je te donne pas ouais. mute Ah merde <rire> Re tu T'as gagné un truc Ouais, ouais, ça. ouais Allez, bonne <rire> chance Arrête Je vais leur mettre des coups de balai Non, Je suis super Mario moi On m'appelle pas super Mario pour rien C'est le... C'est le... C'est le... pas, C'est bon c'est bon désolé, je n'ai pas dû oui. si t'insulter <rire> de... Eh si tu veux j'ai un balai <rire> Harry Potter, c'est toi <rire> Bah regarde ça ressemble à un balai hein Vas-y, vas-y, attaque Attaque Pokémon Le Pokémon Jump si Je suis en train de faire un speed Attends aussi Attends, c'est l'air <rire> Voilà, ça te suit, il va il va pas te lâcher, même jusqu'au bout du monde. Regarde là là là, derrière oui, je suis d'air, oui. Ah, juste on te regarde dans la forêt. Dans oh, la forêt, ouais. Tu me vois Tu me vois ou pas Ah non, attends, attends, attends oh. Mets-toi sur, mets-toi sur. J'ai même pas eu le temps de parler euh, de crise économique, putain. Là-bas, il en a 3. Eh ben la bas a 6. la <rire> <rire> okay, On va faire chier les villageois <rire> Attends, je vais mettre la musique de prime. <rire> attends. Je voudrais mettre des copains. Vas-y cours Cours Cours Cours D'accord, attends, je cours Tu réussir vas réussir Vas-y, cours Ouais, voilà, c'est bon C'est le <rire> con C'est le <con, rire> <non, rire> <non>, Cours Cours Incantation <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> de l'énergie de Draco Alors, oui, euh... Ouais. Bien. Sur Au Draco Bienvenue sur le live, hein <rire> Comme dit. Alors je te présente Dream et je donc, moi, je suis The Guild. Donc <rire> moi je suis The Guild et lui c'est Dream. Et je, je ne doute pas de votre talent. Salut. Donc euh, je... donc viens viens rejoins nous. Rejoins -nous. Oui, On va speedrun le jeu. Speedrun entre guillemets, On va le speedrun. On va speedrun. On va terminer le <rire> jeu. Allez c'est parti. <rire> tout tout tout. Attendez je prends la manette orange. Je prends <rire> la manette orange et je l'envoie dans ma chambre. <rire> Elle a tapé mon armoire! Aïe! <rire> <rire> ah, oui. Oh bah tiens! Eux! Mmh, je... Je... <rire> je rigole, je ne la pas! Je n'appuie pas! à moins que je misclic! Oh! Non! Putain, non! Je rigole! Non! De toute façon, si j'avoue vous allez l'entendre! Salut! quest Oh, tu louches! tout le monde louche! AAAAAAAAAH! Bouge louche! Non! Moi je louche plus que toi, je te le promets! c'est... <rire> Tes yeux ils sont gros en fait, c'est juste mes yeux qui, qui louchent, qui voient euh, que tu euh, louches. Mais qu'est-ce que tu fais là, Starfou là? Je suis en train d'accoter un démon ah bah, je là Je tape hein. avec une fleur! Je tape avec la paix! L'amour! Ah. Moi ça fait 4 mois que je joue, euh, je m'appelle Dream. <rire> Désolé. Ça fait 4 mois alors ouais, que incroyable. le jeu est sorti il y, a, il y a peu de temps ça va. C'est qui est... qui a dans sa musique là Je me fais courser par des monstres. Y'a un problème Je suis dream M'en foutre Il est en est fou, y a a train y a... de mourir oh. oh. oh. oh. Ouah je là Mais ça c'est un ennemi putain Aidez oh. oh. Putain vous avez un requin de bordel Non pas grave t'inquiète, c'est pas grave Mais c'est un putain de boss, j'en ai marre ah il envoie des épées dans la tronche Attends, faut que je Vous mourrez, fou. Vous mourrez. Ah, de Vous la Bah, je suis déjà mort. Ensuite, il y a un autre qui va mourir. Ah bah, ok, bon, bah, un autre qui est mort. Oh, bah, bah, boy, bah, bah, boy. Ça, bah, bah boy. Ah, mais, ah, ça, c'est le style oh, du réquin. Bon. Hein. <rire> <rire> <rire> c'est tellement beau, mon point de vue. Moi, je voyais le monstre, je voyais lui en train de sauter, et d'un coup, j'ai vu une épée lui traverser le crâne. <rire> je vais devoir la rediff. C'est quoi ça c'est le chiffre J'ai pas trop envie de challenge le chef du monde. Ouais Par contre que je Vous avez pas consommé de la drogue avant de venir Non, <rire> non. encore Bienvenue sur mon serveur Discord l'ami Tu après, tu parles Ici nous sommes des gens totalement normales. Yeah. Normaux nous déjà, alors, euh. <rire> <Yeah>. <rire> Moi je suis quelqu'un de normaux. Et nous sommes à coup Normal Normaux! Normaux! La qui? Ouais. Il y a un village à côté du bateau, c'est pas possible. J'ai la drip. Oh! Hein? La drip. Ça peut être utile. J'ai la drip. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Oh. oh, désolé. D'ailleurs, ça sert à quoi le blé oh. euh, euh, qu je peux facilement ou pas, lui Ah oui, peut-être... Ta mère. Cassez-vous Oh bah vous êtes deux, d'accord. Finalement, non, je me casse, hein. Je me casse, je me casse, je me casse Toi, par contre, ta mère adopté euh. Orphelina La caf euh. oh. oh non, oh, oh, non. Oh, Pas ça pas <rire> la caf <rire> Non <rire> pas la caf, <rire> mm. <rire> Je me sens suivi bizarrement Par qui Ok, c'est moi, je dois halluciner Oh, oh bah miam T'es toujours en train de live là Oui J'espère qu'ils vont pas switch Non, je pense pas qu'il y a, qu va qui va... Qui va, qu va clip ça, de toute façon personne ne fait ça sur ma chaîne Twitch, bizarrement Et tristement, bon le S, je le... Euh, j'arrive vers toi Tiens ton voir. cul Tiens ton cul Tiens Tiens ton <rire> cul, Tiens ton <rire> ton <rire> cul. <rire> Dégage j'ai une bonne nouvelle. Bon. J'ai l'épée la plus puissante. C'est bon allez c'est terminé. What the fuck? Attack euh... <rire> on coming. Avec un minecraft. Oui. qui c'est pas Fortnite. <rire> c'est Minecraft. <rire> comme je dis on dit hey. c'est comme Minecraft. Bon je vais me faire un boss perso. En plus tant chou. On chou. Un gardien en full mithril, c'est pas assez si. Oh Oh. Ok, mauvaise idée Oh oh mais ils il font mal maintenant les morgue C'était une mauvaise idée je crois Les <rire> one shot J'ai <Je>, <rire> eu un succès <rire> J'ai les one shot J'ai eu un succès déverrouillé, chef Hein J'ai vu une orgue similaire à celle du, guard, du gardien là nous ah, avez tous éclaté pas... Allez C'est moi euh, j'ai plus de vie. J'ai plus de bouffe Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai plus de bouffe Pitié. Pitié. Euh, ils sont où les ennemis Non Ouf tu Ah <rire> oh. <rire> <rire> <rire> <rire> bon, Ah Ah moi je que... si Ah en... <rire> en normal je Ah veux... oh, Ah ah c'est pour ça je me disais bien que le jeu n'était était pas si dur que ça Même si on, a on a est déjà crevé mais c'est juste parce qu'on faisait de là euh, non mais non casse-toi casse-toi casse-toi casse-toi Euh Ah je vais pas sauter c'est bon Oh putain Ah mais t'es pas de côté Mais t'es pas là t'es où toi ah. Oh mais c'est un boom a l'aide, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. il, il y a deux big chunks. C'est ouais. normal ou pas Euh, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Je... Casse-toi dans le bateau, dans le bateau, dans le bateau, on va dans, dans le bateau. bateau. Ouais. Pendant qu'il euh, y a le proto-épée qui... D'où je prends des dégâts Je suis dans le bateau. Ouf, ouf, ouf. J'ai plus de vie. Oh putain. Vas-y, viens, viens, viens, viens. Mais avance pas allez ouais. Oh ouais. putain, les mais... mecs. Ah non, c'est juste ah que j'ai un rentable, à plein. c'est pour la première fois que je joue tant de hein. Merci. Merci pour le don de 1000 balles putain. <rire> ça sent bien qu'il y en a oh, une phase. Ouais. Ouais. Là. Restez là-dedans, restez là-dedans, je m'en occupe. Vas-y. Mais non, non, non, on veut oh. participer à Fight épique de Bob. moi je le fais pour mes des dégâts. <rire> oh putain, je vais me crever. Hein ah, j'ai 9 points de vie, mec. Ouais, moi, je passe de points de vie. Ah tiens, une dague. Moi, je passe mon chemin, en fait, pour affronter Bob. Allez. Mais comment tu peux fly d'ailleurs Putain oh, j'ai failli crever hein. failli je, suis je suis un euh... sniper hein. Ok je me mets là. Tu viens cacher ici Une question hein. Ouais eh Eh c'est bon j'arrive, ta mère What je... <rire> <rire> Quoi non, non, non, non, non Wow Attends, comment je fais pour remonter On peut remonter C'est trop bien C'est trop bien Allez Oh, oh. Arrête, arrête, j'ai plus d'énergie, je crève J'ai touché sans faire ouais. esprit Mort, oui, je le fais pour toi, Blacky. Merci, bon, bah, les couilles, <rire> mais j'avais pas. <rire> non, bon, bon, bon, bon, il est tellement vénère. Le, le fait, fini, pour moi, le fini, j'ai le, le fini. fini. 480 kills, mais allez, c'est bon, je vole dans le ciel. Qui... Oh mon dieu, j'ai pas pu voir, je peux plus mettre à ce c'est pas grave. On a réussi, on a fait. Vous Parce que amis, y a moi Dieu Dieu <rire> Jésus nous a sauvés. <rire> Je te jure <gire>. Les gens <rire> Le En fait t'as juste à juste avoir une arme au pied c'est bon D'accord Les gens, merci beaucoup d'avoir regardé ce stream Ça fait extrêmement plaisir Ouais, bah, non, vrai, mais... <rire> <vois>. ouais merci <rire> Non en vrai ça fait extrêmement plaisir C'est pour la première fois que j'ai terminé un jeu avec euh, Des personnes que de confiance et. <rire> franchement, je Moi ah, bon, <rire> On le rappelle, Char <rire> <Char> <rire> ouais, je suis un random. Moi, j'avoue, mais quand même bienvenue. Donc, les gens, n'hésitez pas à me follow si, si ça vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est JustBucky, je vous dis à bientôt pour un, un nouveau stream. Ciao Bon, oh, on l'a fait, on l'a fait Oui ouais, Putain, en vrai. Euh... Allez, on fait <rire> en gamer mode Allez non. Non, Allez, on le fait non non non, non, non, non, non, non, non, non, non, <rire> non, non, non, non, non,